Entre toi et moi, il t'est déjà arrivé de ressentir les choses et de ne pas t'écouter, ou l'inverse, de t'écouter et d'échapper à des choses bizarres Eh bien, moi, j'ai décidé de te partager mon histoire. Chacun est libre de croire ou non à l'intuition et à toutes ces choses. N'hésite pas à partager ton histoire en commentaire si t'en as vécu, à liker le format s'il te plaît, pourquoi pas à rejoindre notre team en t'abonnant. <musique> Alors les dents elles vont être toutes marron. Bonjour Bah, t'étais où Léa Bon, on se pose deux minutes, on se calme, on souffle. Mais on est 400 000 sur la chaîne YouTube parce que vous j'étais là, j'étais pas là, mais je voyais tout ah ah On est 400 000 On est 400 000 Donc déjà, merci à tous vraiment énormément pour tous vos retours pour le début de la chaîne YouTube. Je suis vraiment contente, je suis désolée, j'ai eu un espace de vide parce que j'ai eu des problèmes avec les vidéos que j'avais prévues. Du coup, c'était <coughs> pas de ma faute, Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format que je prie très très fort pour que personne ne l'ait fait sur YouTube encore. Je pense si mes informations sont bonnes que c'est réussi. En gros c'est pas très sorcier, un story ça veut dire histoire draw, ça veut dire dessin, c'est des dessins en histoire. Des histoires en dessin. Et là vous allez me dire, du coup c'est des story time en dessin. et oui vous avez raison. Quoique j'ai quand même envie de faire une différence un petit peu avec les story time parce que les story draw, ça parlera de thèmes qui me plaisent et qui sont en accord avec ma chaîne. Pas en mode j'ai été suivi, j'ai été ci, j'ai été ça, nanana, des sujets un peu putaclic juste pour faire du putaclic et des vues. Non, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur que mes story draw sont des histoires réelles, je veux vraiment je le dis et euh, le but de mes story draw c'est pas forcément de faire des vues, de faire du putaclic etc c'est vous raconter des histoires soit pour vous aider soit pour débattre, soit avec des sujets d'actualité soit avec des sujets assez importants, soit bah, comme aujourd'hui voilà des sujets à débat, des sujets où on peut parler ensemble et des sujets qui me plaisent énormément après casse du putaclic qui n'en est pas, voilà voilà c'est un autre néma, en gros je voulais mélanger des petites histoires euh, que j'avais envie de vous raconter avec le dessin même si en dessin je suis pas ouf ouf qualité géniale, voilà j'adore ça donc je me suis dit fais ça, donc si l'idée te plaît, si le format te plaît n'hésite pas à à la fin de la vidéo ou maintenant si tu en as envie de mettre le petit pouce l'air des familles ça fait toujours plaisir et de me dire en commentaire ce que vous voulez bah ce que vous faites de votre journée etc j'adore lire vos petits messages et ça fait vraiment très plaisir surtout avec la reprise et aujourd'hui je vous embarque comme vous l'avez compris dans le titre dans un sujet qui me fascine même si vous n'êtes pas au courant un sujet qui me passionne l'inconscient le subconscient et toutes ces choses où on peut pas vraiment mettre le doigt dessus je vous embarque aujourd'hui dans une vidéo pour parler de L'intuition. Depuis toute petite, depuis mon plus jeune âge, je dis à ma mère que j'ai l'impression d'avoir un plus. Depuis mon plus jeune âge, je lui dis que je ressens les choses, les feelings, les auras, les forces. Bon, ma mère ne m'a jamais cru, elle ne croit absolument pas à ces choses-là. J'ai commencé à m'en rendre compte quand je perdais un objet, j'avais deux cas de figure, soit un stress énorme, une boule au ventre énorme et là je savais que je n'allais absolument pas retrouver l'objet, soit j'étais bien, je m'en fichais, même si je tenais à l'objet et là je savais que j'allais le retrouver. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais j'allais le retrouver. Il y a eu plusieurs cas de figure comme retrouver un mois plus tard dans un bus ma paire de boule d'oreilles ou encore un an plus tard ma carte d'identité dans un endroit totalement improbable. Mais le plus surprenant, c'est pour une histoire un peu plus grave, notamment avec les accidents de voiture. Ma mère a fini par conclure qu'en fait c'était moi qui portais la poisse. Ah, qu'est-ce que je l'aime à ma maman. Déjà, vous le savez sûrement pas, mais j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Et quand j'étais ado, un soir, ma mère m'a dit Ton frère on va pas tarder. Et surprise, je lui avais dit Il était pas censé être au rugby, et là, sur un ton égal, elle m'a dit non, il est chez des amis. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me suis sentie bizarre. Et puis, j'ai continué ma soirée, jusqu'à un moment précis où j'ai su qu'il fallait que je me mette devant la porte d'entrée. Je me souviens que ma mère était dans la cuisine, avec la hotte à fond et mon père plus loin dans le bureau. Je savais qu'un truc n'allait pas depuis le début. Et là, je me suis mise devant la porte d'entrée et 5 minutes plus tard, mon frère a ouvert la porte. J'ai vu ses yeux en panique et il m'a soufflé. Léa, appelle maman, j'ai eu un accident. Je me suis mise à hurler. Maman Qui n'entendait rien vu qu'elle cuisinait et puis elle s'est retournée et là elle a compris que quelque chose n'allait pas. Il saignait. Il saignait, je m'en souviens que c'était comme du lait rouge qui coulait de sa jambe. C'était son plus gros accident, plaie ouverte, fracture de la rotule et ainsi de suite. Bref, il est parti à l'hôpital. Et je le sentais, je le savais. Je me suis dit que si j'avais pas été là à cet instant précis, eh bien mon frère se serait coulé devant la porte d'entrée sans que personne ne l'entende sûrement. Ma mère, par la suite, m'a dit la même chose que ce que vous pensez secrètement actuellement. Oui, bah Léa, c'est pas un super pouvoir, hein. tu t'es inquiété parce qu'il était pas là, c'est normal. Peut-être, j'en sais rien après tout. Plus tard, à midi, j'ai dit à ma mère, il doit avoir un autre accident, je le sais. Mais je savais que c'était un truc pas trop grave. Et dans l'après-midi, le téléphone a sonné en disant... J'ai eu un accident, la voiture est morte. Je me suis fait engueuler pour ça. Mais bon, voilà. Pour terminer, la petite anecdote, c'était avec mon papa. J'entends la porte qui se ferme et je dis à ma mère, « Bah, il va où ?» Elle m'explique qu'elle a la flemme d'y aller, mais qu'il va chez des amis à nous qui habitent à 15 minutes de chez nous. Et là, en panique, je lui dis, « Non, maman, mais non, non, non, ne laisse pas partir, il va y avoir un accident. » Et là, ma mère, « gna gna nya, Léa, tu nous emmerdes avec tes histoires d'accident, etc. » etc. Mon père, il téléphone plus tard, il avait eu un accident de voiture, et la voiture était morte aussi. Suite à ça, je n'ai jamais ressenti d'autres accidents et tant mieux parce qu'il n'y a pas eu d'autres accidents chez moi. Mais depuis toujours, j'écoute mon instinct et il y a plein d'autres histoires moins impressionnantes certes au cours de ma vie où j'ai ressenti un truc anormal dans des situations assez basiques. On dit que certains sont plus sensibles que d'autres, que certains y croient, les écoutent, que d'autres non et sont totalement fermés à ça comme ma maman et aussi mon papa et aussi mon frère, bref. Moi, je m'intéresse aux intuitions parce que j'y crois. Je pense pas que ce soit un super pouvoir ou autre. Je pense que c'est une façon d'analyser les choses bien plus vite et de pouvoir voir, comprendre un détail qui nous échappe et qui n'est pas à sa place dans cette situation. Mon frère qui n'est pas là ou qui conduit trop vite, mon père qui veut se dépêcher à rentrer à la maison pour nous retrouver, ce genre de petites choses-là qu'on analyse au quotidien. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, et je ferai sûrement une vidéo en théorie pour vous parler plus en détail de ce que c'est les intuitions et comment on les ressent, comment on les guide, comment on les contrôle et comment on les comprend tout simplement. J'espère que ce story draw vous a plu, j'espère que le format vous plaît. et N'hésitez pas à vous de me partager vos histoires puisque je suis sûre que vous êtes plein à avoir écouté votre cœur et vos intuitions dans des moments un peu étranges. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche. Ciao